Rocking it like this, no. <laughs> C'est ce kick Et aujourd'hui euh, On commence par aller sur internet <rire> C'est parce que on est en train de faire euh, Comme je vous ai dit tout à l'heure Le lispé sur un jeu très connu Mais il n'est pas très connu <rire> Donc c'est sur Steam évidemment Et donc on, on doit Dessiner un bonhomme Ok Ok alors ta première mission c'est dessiner un bonhomme Alors moi je suis nul en dessin donc euh... Voilà On va dire ça c'est les gens non ça c'est tout moche, reviens. <rire> c'est le petit bouton. <rire> comme ça, ça dit. Hey, non tu reviens en arrière. Putain c'est moche ça. Voilà. Voilà. Padas. <rire> ça ressemble à rien, sérieux. <rire> ah non, c'est un monstre. Putain, c'est moche. Je suis nul à faire des cercles. Putain. <rire> Je fais les sourcils les yeux ah les magnifiques ils sont les yeux Ensuite la bouche c'est n'importe quoi sérieux Attends, j'ai faire les sourcils et les yeux mais putain c'est moche c'est la tête qui est moche Attends, attends. <rire> la première mission la plus compliquée au monde quoi bon le but c'est de faire des sommes qui est capable de faire toi Bobby, merde <rire> Voilà putain, voilà, enfin un peu façon Mario Bros. Il a un long coup. Putain c'est moche. <rire> Il faudrait que j'amène ma tablette. <rire> non, attends, je vais faire des petits yeux. Non, attends. Ah putain. Voilà on va dire ça. Et ensuite une petite bouche. Voilà. Touche n'importe euh, n'importe où pour faire marcher. Et Hein J'arrive ça à dépasser. Oui Je me sens seul. Mais si un un pot... <rire> <rire> sérieux Voilà Il s'appellera... Maurice <rire> C'est le jeu le plus beau de ce poc qui grandit, hein Ah tiens, alors, dessine un bonhomme C'est sérieux un... Eh, oh, hey, viens voir ça <rire> <rire> Touche ici pour me suivre Eh, hey, salut Eh, hey, attends Waouh, l'animation de saut non, ils ont mangé, ils ont mangé, Maurice Non, je me casse, moi. C'est d'autres Maurice, sérieux. C'est parti pour l'aventure les amis Alors attendez, il faut juste que je baisse un peu le sang. même pas vu Et ta gueule <rire> Ok, dessine un feu Ok, je suis une pour faire un feu, et alors Voilà, on va imaginer ça J'ai cramé la forêt Ah, je sais qu'est-ce qu'il faire Et ça marche <rire> Je fais n'importe quoi, ça marche Allez, c'est parti, on fait n'importe quoi dans ce jeu ça va exploser non Bobby, n'explose pas Yeah, c'est bon <rire> je suis en train de cramer la forêt avec euh, avec mon crème tout pourri. Mm -hmm. voilà quoi quoi quoi quoi c'est qu'est Je suis s'est passé quoi quoi quoi quoi quoi quoi quoi quoi quoi quoi quoi mais what the fuck, uh... Ouais, J'espère que ça va faire plus ça Allez <rire> petit match Voilà. Il sait plus où il doit y aller. Ça va se voir, la tête, ça fait une psychopathe, sérieux. Mais non, Banane, je veux utiliser le crayon, voilà. Voilà. Ah, puzzle Je trouve le point du puzzle. Maintenant, je joue au Uno Chérie, j'ai trouvé la dernière pièce <rire> Sérieusement, il doit, il doit... Il a envie de s'y sérieusement le bonheur. Il a envie de s'y suicider c'est cool Voilà, hop Non, ça marche pas Donc on va faire un gros brouillage Et ça marche, là <rire> Oh, je... sérieusement, là c'est juste épique Mais ce n'est est le fou du jeu, c'est que tu peux mourir à tout moment Que tu te fasses cramer, que tu te fasses euh, souffrir Voilà, t'es oublié de mourir Et toi là-bas Voilà, moi, et toi Mais genre, ça veut pas ou quoi Là, voilà, heureux Allez, maintenant je m'occupe de l'autre Moi, oh, j'ai tué un lapin <rire> Non, je me fais mal là je suis à, à, à quelques mètres là White ouais, bitch euh, là, là, là, là. je me balade je me balade et je me fais cramer c'est cool ça et je retrouve là la... ah non je l'ai déjà trouvé tiens hein. <rire> tu vois la pièce elle est elle a juste en bien fait crayon et voilà quoi bon alors il est où mon copain maurice toi qui l'a trouvé bien ma d'accord je me casse ah merde, a un panneau, péché, Jeanne. Oh. La porte, je la crame. <rire> <fâche>. <rire> Ça marche en plus. Allez, hop, je me casse. Tu as débloqué le passage des teinture. Ta on va faire trois niveaux dessus. On l'arrête là. On fait la suite du list. Oh sérieusement, bonhomme, sérieusement. Un dirait c'est une de blague, sérieux. Eh mec, c'est parti <rire> On va faire trois niveaux, ce sera vite fait. dans les bras pas que les loups... Oh, une bombe Sérieusement, bon. le seul niveau que tu commences bien, c'est avec un crayon et des bombes. Je trouve un passage C'est bon C'est bon, Maurice, je vais te trouver Mais il est bloqué Ah Un pont Eh ben pourquoi pas Non, non c'est un... Je confonds les ponts et les nôtres. Je crois que j'ai louper des choses. Euh... Ouais bon. Putain, je suis en train de... déjà détruire la forêt, c'est génial ça. Attention, il faut pas traverser ça. Est-ce que c'est bien droit Oui, mais je vais regarder. Non, je vais y aller. Je sais pas où je vais. Je crois que j'ai en envie me suicider. Euh... Il y a pas quelque chose... <rire> Maurice Salut, <rire> Maurice la... La... Tu n'es pas le seul personnage avec un crayon magique. Waouh. Oh, J'attends comment il le prend. Allez, viens ici mon coco Vas-y crame, crame Non, il faut que je te use de l'eau Tuons l'eau, l'eau, l'eau Non je veux pas se dessiner, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau L'eau, l'eau, l'eau, l'eau Non je sors, voilà il où l'eau. Euh... Hein, hein. Ah bah ben voilà Il y a forcément s'il y a ça c'est forcément il y a de l'eau oh Voilà je me casse Et adieu Mais tiens je crois que je peux nager dans l'eau Non j'ai en envie de me J'en ai marre de ce jeu Non je peux pas descendre, c'est un logique euh... euh Bombe Je me casse Je reviens et voilà ça explose Et ça détruit un arbre Voilà, hop Je sens comme ils font bien fait les lignes pour l'explosion Allez je me casse Ah. Oh J'ai trouvé, t'as trouvé une page que t'auras fini ce jeu, ce niveau Retrouve sur l'écran du livre, appuie sur le bouton pour lire Oh J'ai fait tout ça pour une page de dessinée. Plus c'est atteint, je devrais t'atteindre, non sauf sur côté B. Non je me balade, j'ai envie de me suicider et un monstre qui me poursuit et je m'ouvre les couilles. Mais ça je crois que je vais tuer ce monstre sérieux. Je dois pas passé de l'autre côté, un truc comme ça, stylé. Yolo. Non non non non, d'accord d'accord. D'accord d'accord d'accord d'accord. Tu craches du feu, d'accord t'es prêt, d'accord d'accord sérieux en plus la musique elle est hein elle est elle est carrément uh -huh, j'ai trouvé le doigt mais ça d'accord je me fais mal mais euh, non ça marche pas je peux pas cramer ouais, en fait, voilà et hop là jean-michel est en train de faire le tour hein et revient oui bah si putain juste épique juste épique un hein, merde oh super c'est le repas de Deddy Tiens Didi oh. Tu as trouvé ton premier pote coloré Il y a un cache il y en a un caché dans chaque niveau. Va sur l'écran pour redessiner un bonhomme pour utiliser les nouveaux couleurs. Et euh. Aïe Déjà je Super Et où le le, le truc Il faut Faire quoi avec euh, mon sérieux Est-ce que je peux grimper à là Non ça marche pas. sérieux Yola non, il faut pas je suis probablement sérieux C'est parti, c'est parti Sushi, Sushi, suicide Oui Tu as débloqué le monstre Attends, il fallait, faire... Il fallait vraiment faire ça tu sais combien je me suis fait galérer pour faire ça hein hein hein, hein Bon allez hop Là, là c'est quoi ça Heuuuuh hein sauvez les pingouins Attends je suis où court, secours, au secours Non il faut que. Oh là là attention de j'ai une hache Voilà ceci est une hache Putain l'animation est incroyable quoi. Ceci est un nuage Ceci est une clé Comment j'arrive à passer là sérieusement Bon allez on fera ça On fera ça plus tard on t'en s'occupe à là dès lors juste ça. Décide un nuage pour faire pleuvoir. Ah bah ben voilà, il faut faire. Il faut maintenant là, le pouvoir de l'eau. Oh les mignons l'abeille. Madame l'abeille. Je vous adore. C'est Maya l'abeille Euh. Ah ben ça y est, il y a tous les Maya. Ah ouais, d'accord. Logique c'est tué par euh, n'importe quel monstre ça te tue et tiens le, le petit lapin bim, voilà je dessine un nuage Attends, peut-être que si je fais un nuage ici ah non oh, sérieusement, il faut préciser quoi ça a marché toujours pas super madame l'abeille tu peux m'aider à me suicider ah ouais il faut agrandir le potager ah, c'est super Vive les pour gris. putain ce jeu est incroyable Hey, salut les tomates Ça, souvent, ça arrive pas. J'ai apparu un lapin. Et si lapin j'ai réussi un puzzle. Nulle part. C'est merveilleux, non euh, Là, c'est l'endroit des abeilles. La réponse Et... non, c est non, c'est le début. Il euh... y a l'abeille, est là. Ah oui, c'est là le champ des abeilles. Et hey, qu'est-ce que j'ai fait eh, hey, hey, qu'est-ce que j'ai fait euh... Qu'est-ce que c'est ça sérieusement ça Oh, c'est un château. Putain, je comprends rien. Oh revivre on va faire revivre Rocket Chan je sais pas comment faire mais il faut de l'électricité c'est logique c'est bizarre pourquoi c'est un château de fort alors attends je suis sûr ça va marcher ça voilà regardez droit de la planche c'est qui la c'est qui la petite pute Moi, je me casse dans la caverne le saut de chano bon bah ben, voilà on a fait la seconde mission et déjà j'entends je, déjà la musique qui casse les billets alors je vois voir le ça c'est d'accord mais regardez ça donc on va s'arrêter ici j'espère que ça va aura plu pouce vert enfin un peu le Commentez si vous voulez, euh, si vous voulez que je redessine quand même le, le bon parce que il a l'air euh, creepypasta pasta sérieusement, et euh, de vous abonner si vous voulez toujours voir les épisodes épiques de ce jeu. Et je fais aussi une dédicace à Sodomie si je te dis bien pour faire les miniatures pour ce l'esprit. Allez, je vous laisse et goodbye because it's juste epic pas de ça allez ciao qu'est ce qu'il a fait pour pas être connu sur internet enfin bientôt là. donc il a fait, il a fait sur les droits d'auteur sur une musique connue du monde et les jeux vidéo les plus connus du monde